En tout cas, quand tu es quelqu'un de, de, qui, qui appartient à un monde scénique, le but du jeu, c'est d'avoir une identité. Je pense que c'est le plus important avant tout, c'est d'avoir une identité forte qui va faire que tu vas, euh, par la force des choses, te différencier un peu des autres. Waouh Là, on a vraiment un futur euh, génie à porte et la C'est un gagnant. Hello, ici, je suis Léandro et je suis avec Dedo. Bienvenue, Dedo. Alors, on est passé toute la journée ensemble, donc je ne vais pas te faire juste, juste du style « Hey, comment vas-tu » Ça ne va pas que je te vois. <rire> Mais voilà, en fait, je venais de faire une interview avec Franck Maes et Dedo était là aussi. Et euh, du coup, je me suis dit « Hey, on a cinq minutes pour faire une légère interview ». Et je me suis dit « Tiens, ce serait bien d'interroger de, Dedo sur l'entrepreneuriat dans le spectacle ». On a eu une longue discussion sur la route depuis tout à l'heure déjà. Et, euh, et je me suis dit « Tiens, ce serait bien que tu m'expliques un peu. Euh, tu es connu, tu es reconnu par beaucoup de gens et, euh, et aujourd'hui, tu gères quand même ton image d'artiste de, et d'entrepreneur artiste parce qu'en fait, tu es un entrepreneur dans le milieu artistique. Euh, qu Qu'est-ce euh, qu que tu pourrais donner comme conseil euh, pour quelqu'un qui démarre peu importe le domaine par rapport aux erreurs que tu as pu commettre et que tu t'es rendu compte que tu n'aurais dû pas faire ça comme ça Alors, tu parles par rapport à quoi Par rapport à euh, un développement, développe. euh, entre guillemets, d'images, je ne sais pas si c'est le long terme mais de, de, ouais. de savoir, euh, entre guillemets, de pouvoir toucher un public ou pas. Exact. Moi je pense que, en tout cas par rapport au, au milieu artistique et si on doit parler plus spécifiquement du stand-up par exemple, en tout cas quand tu es quelqu'un de, de, qui, qui appartient à un monde scénique, le but du jeu c'est d'avoir une identité. Je pense que c'est le plus important avant tout, c'est d'avoir une identité forte qui va faire que tu vas, euh, par la force des choses, te différencier un peu des autres. Le but du jeu étant d'avoir un, un impact sur quelqu'un qui va pouvoir te regarder et que tu ne sois pas noyé dans un flot de, de personnes qui ont soit tous un peu mal les mêmes thématiques ou à peu près le même discours. Ou essayer euh, d'être le plus proche de soi possible déjà et ensuite d'avoir si possible un angle particulier qu'on va se dire tiens j'ai envie de voir lui plus que quelqu'un d'autre. Ça c'est très important. Euh, après euh, sur quelque chose de... de, de faire en sorte entre guillemets de, de, de pouvoir avoir un public de plus en plus massif parce que c'est quand même le but du jeu, je pense, c'est de pouvoir toucher le plus de personnes possibles qui sont susceptibles d'aimer ce que tu vas faire. Euh, je pense qu'il faut trouver, euh, il faut trouver sa voix, sa voix dans le sens VOx, c'est à-dire trouver euh, d'être au plus proche de ce que tu es dans la vie euh, sur scène. C'est à dire que plus tu vas être sincère, plus je, je, je pars du principe en tout cas qui m'est personnel, que la sincérité va faire que ça peut faire la différence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu t'adresses à des gens, et le stand-up c'est ça, c'est s'adresser à des gens au final. C'est avoir un discours, mais euh, avoir des idées si c'est possible, en tout cas de les faire marrer. Et, mais en tout cas de, de pouvoir les toucher. Et, et ça passe par la sincérité de ton propos. Donc, Alors, c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire là. Euh, je tu... sais. <rire> c'est pas mal. <rire> ça, c'est pas mal. <rire> euh, je vais le reformuler d'une manière un peu plus entrepreneuriale, non pas que c'était pas bien ce que tu as non, dit. Non, non, mais bien non, sûr. C'est juste parce qu'en fait, ce que tu as dit, c'est ce qu'on m'a dit depuis le départ et que j'avais pas compris. Et le moment où je l'ai compris, c'est quand on m'a expliqué euh, ce que c'était d'être soi-même, en fait. Euh, et de trouver sa voix. J'ai longtemps cherché à savoir ce qui me démarquait des autres en, en essayant de trouver un détail qui fait que mmh. au lieu de me dire, au lieu de m'être arrêté en me disant « Ah ben, en fait, ce qui fait ma voix, c'est juste moi et d'assumer qui j'étais et d'assumer ce que je voulais et d'assumer d'être ce que je suis, en fait. » Et euh, tu, en fait, tu viens de le dire, c'est ce que tu viens de dire. Mmh. Oui, c'est ça. Et... Euh, est-ce que toi, tu l'as remarqué rapidement ou est-ce que ça, ça a été un processus pour toi qui t'a permis de te révéler ça Alors, ça a été assez particulier. Moi, moi, je fais, encore une fois, si on doit juste… je, moi, je suis comédien depuis que j'ai 21 ans, 22 ans, mais le stand-up, j'en fais depuis 15 ans. Et la mise en lumière s'est faite principalement au niveau du grand public et même du public tout court, on va dire, par le biais du Jamel Comedy Club à l'époque. Donc, c'était la première saison. C'était en 2006. Euh, moi j'avais été repéré sur scène entre temps par la personne, donc Raoun à l'époque, qui était metteur en scène du Jamel Comedy Club et co-auteur de, de beaucoup de gens, dont Jamel, et qui avait envie de créer ça. Et en fait euh, je suis arrivé avec ma personnalité en me disant euh, le, le principe de l'émission au départ c'était d'avoir une portée assez urbaine dans le discours. Euh, moi je viens du 93. Euh, et du coup, quand on me dit urbain, je comprends le truc, mais moi j'étais là, putain, moi j'aime mon petit python, j'aime l'absurde, là il faut que je fasse un truc urbain. J'ai pris ça comme une contrainte, mais en même temps, je me suis dit, ça peut être intéressant, euh, dans le sens où, euh, si c'est le biais qu'on m'impose, entre guillemets, euh, qu'est-ce qui peut faire que ça peut coller avec moi Et en fait, je me suis dit, bah, je suis allé vers la simplicité, et encore une fois, vers l'authenticité, dans le sens où, moi j'habite depuis toujours dans le 93, euh, quant à ce look-là en banlieue, euh, c'est particulier parce que ça impose une image qui est souvent véhiculée par des clichés mais en tout cas qui fait que tu peux avoir des frictions avec les gens. Ouais. Même si c'est cool, tu vois, en tout cas la, la différence c'est toujours, quel que soit le, le domaine, être différent c'est toujours quelque chose de, de négatif au départ pour les gens. Parce que on a envie, euh, les gens ont envie de te mettre dans une sorte de normalité et de groupe en fait. Et si tu n'es pas dans le groupe, tu es ostracisé et du coup c'est mal vu. Par la force des choses, ça se détend de plus en plus, quel que soit le domaine, mais... Euh, ta singularité au départ est toujours un handicap, alors que c'est vraiment en finalité un avantage. Toujours, toujours. En tout cas, pour moi, c'est le principe. Et donc, du coup, ça a été un axe où je me suis dit, bah, parlons de ça. Parlons du fait que euh, j'ai ce look-là, que j'aime le métal, euh, entre autres. Mais en tout cas, mettons ça en avant. Et, et mettons en avant cette dichotomie qu'il y a entre le, le, le monde que, euh, que ça peut projeter en termes d'image dans le 93. 3 Et ça a été un axe qui a été payant parce que du coup, sans que ça soit vraiment calculé, les gens ont retenu ça. Les gens ont vrai. retenu ça, ça a été marquant. Et en plus, j'ai eu la chance sans le travailler et je me rends compte qu'en fait, c'était quelque chose d'important. En tout cas, pour essayer de, de, de taper un peu plus loin et un peu plus fort, c'est que euh, c'est devenu une accroche simple pour les gens dans le sens où j'étais le mec avec les cheveux longs ou j'étais le métalleux dans le 9-3. Et du coup, après, si tu as été marquant au départ, les gens au moins se souviennent de toi. Alors que si on n'a pas quelque chose qui va te singulariser ou te différencier, tu peux encore une fois être noyé dans la masse, même si ce que tu fais, c'est bien. Des fois, c'est une différenciation qui va faire qu'on se souvient de lui et du coup, vu qu'on se souvient de lui, on va plus facilement aller le voir lui. Alors et ça, ça c'est super important ce que tu viens de dire. Euh, Est-ce que tu pourrais... Euh, alors, il y a un truc, c'est que moi, je croise beaucoup de gens qui essayent de se démarquer en, en, étant, en faisant une singularité. Ouais. Mais euh, tu as plus l'impression qu'ils se rendent ridicule qu'autre chose. Toi, tu l'as bien fait. Tu as réussi à te démarquer en étant singulier. Est-ce que tu as remarqué ce qui a fait que toi, ça a été pris au sérieux alors qu'il y a plein de gens, je crois, des gens dans des, dans des groupes où euh, ouais, ils portent des chapeaux. Euh, <rire> rapidement, en 5 secondes, pour qu'on laisse la place après. Bah c'est simple, si, tu, si ta différenciation c'est juste porter des chapeaux, c'est pas assez fort en fait. Parce que n'importe qui peut porter des chapeaux. Ce qu'il faut, c'est avoir derrière de la matière, un discours et des choses qui vont faire que tu portes un chapeau et en plus c'est intéressant. Donc tu vas avoir cette petite différenciation là. Si c'est juste superficiel, les gens le voient. En fait, il faut avoir, euh, et comme dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est à peu près la même chose, il faut avoir euh, un truc intéressant à vendre et, un, et ça peut être soit un discours, soit un produit au final. La différenciation, c'est le bonus. C'est le truc qui fait que on va, on va peut-être plus miser sur toi que sur quelqu'un d'autre. Si le fond, il n'y en a pas, ça ne sert à rien. Tu seras juste un mec ça. avec un chapeau. Et je serais juste ça. un mec avec des cheveux longs, habillé en noir, ce ne serait pas suffisant. Pire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'étais avec Dedo et, et il vient de vous dire peut-être <rire> la chose que vous devrez prendre le plus conscience pour pouvoir réussir ne, ne soyez pas chaud Ne soyez pas chaud C'est ça la, la moralité de cette vidéo au final. Yes Merci les deux Avec plaisir Ça a été cool Et puis ben on se serre la main du style on se serre la main pour une vidéo parce que ça fait bien. Ouais alors que c'est totalement artificiel. Exactement, mais rendez-vous compte de ça. En fait. Mais les codes font que les ouais. gens savent que c'est faux, c'est pas... pas grave, ça fait toujours bien de ouais, faire ça. ça fait... Comme ouais, les présidents qui hey. font ça, en fait ils se ouais. calculent par Exactement, en fait, c'est vrai. Je te remercie. Avec <rire> plaisir Ciao